Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler de la tentation d'utiliser un effet de levier. Effectivement beaucoup de traders débutants voudraient gagner beaucoup d'argent très vite et euh, on peut le faire à condition de mettre un effet de levier euh, important. Donc si vous ouvrez un compte de 2000 euros par exemple et que vous voulez gagner euh, rapidement de l'argent, vous pouvez mettre un effet de levier mais ce n'est certainement pas euh, ce qui est conseillé car euh, cela on ne peut le faire que si on est un trader vraiment expérimenté et vous verrez beaucoup de traders euh, expérimentés éviter cela parce que ça reste dangereux quelles que soient euh, vos compétences. Euh, il vous faut vraiment avoir une maîtrise très forte et euh, des années je dirais de, de pratique pour vous permettre de mettre un, un effet de levier important. Bien sûr, Lorsque vous avez une bonne méthode de trading et que vous avez quelques années de pratique vous verrez des moments où vous pouvez augmenter votre effet de levier mais si vous êtes débutant je vous déconseille totalement de mettre un effet de levier important et d'essayer de gagner beaucoup d'argent avec un petit capital donc le principe est de toujours avoir un capital le plus important possible mais de prendre toujours des petites positions, une petite partie de votre capital que vous mettez en risque je dirais et de cumuler ainsi jour après jour des gains plutôt que d'essayer de faire un coup. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent je vais, je vais faire un coup en bourse, euh, parfois on me demande est-ce que le marché va monter, est-ce que le marché va descendre, je sais très bien. Je sais pas que certaines personnes voudraient miser de l'argent mais euh, vous n'êtes pas au casino lorsque vous tradez, donc évitez ce genre de, de, de pratique, c'est très dangereux. Donc la tentation de prendre un effet de levier, euh, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est forte mais ne le faites pas. Si vous voulez vraiment euh, durer sur les marchés, eh bien euh, contentez-vous de prendre un très petit risque. J'explique dans, dans mes vidéos euh, précédentes combien vous devez prendre, euh, un très petit pourcentage, dans mes formations également vous trouverez les conseils pour savoir exactement quel euh, effet de levier euh, prendre euh, sur votre trading pour pouvoir faire des gains quand même euh, importants mais de manière euh, régulière et euh, surtout préserver votre capital parce que sans capital vous ne, vous ne pourrez plus trader. Donc le but euh, c'est de faire le moins de pertes possibles et d'avoir un maximum de gains. Donc euh, l'effet de levier c'est quelque chose qu'on bannit totalement lorsqu'on veut être un, un trader professionnel euh, et réellement gagner de l'argent euh, en bourse. Donc euh, ne cherchez pas ça, vous verrez qu'il y a bien moyen de gagner euh, beaucoup d'argent en tradant avec un petit effet de levier vous trouverez ça dans mes formations si vous cherchez une formation efficace au trading et eh bien vous avez un lien ici au-dessus vers mes vidéos et dans la description de la vidéo également vous trouverez un lien vers mes formations qui vous amèneront au succès sans prendre de gros effets de levier vous verrez que ça fonctionne sans ça que c'est vraiment pas nécessaire voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et euh, si vous voulez devenir un bon trader, eh bien, suivez mes conseils. À bientôt, au revoir.